Ok, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Noémie Noémie du coup qui est cavalière amateur, qui est ancienne sage-femme, qui est aujourd'hui dans le recrutement Voilà, plein de choses et qui a rejoint le programme High Perform Academy et qui va aujourd'hui en tant que cavalière nous faire son retour d'expérience Déjà, bah, salut Noémie Salut Pierre euh, Ça va Ouais, nickel. Okay. Euh, là nous sommes à fin décembre à, à l'heure où on fait cette vidéo donc période des fêtes euh, déjà merci Noémie de, de, de te réveiller ce matin pour faire cet entretien euh, Noémie, euh, quand tu as rejoint le programme bah, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme High Performer Academy alors euh, j'ai connu déjà le programme par euh, le plus grand des hasards je pense qu'au départ ce n'était pas sur cette page que je devais atterrir okay. et comme quoi euh, voilà a pas de hasard, je suis arrivée sur cette page et j'ai regardé plusieurs de tes vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, ok, au départ, je me suis dit, ouais, c'est un, un imposteur. Et après, okay. j'ai dit, non, en fait, il me parle, il dit des choses vraiment hyper qui me parlent, voilà, qui, qui, qui, qui s'adressent à moi et à tout le monde. Et j'ai dit, ah, tiens, je vais appeler, je vais demander l'appel gratuit, je vais appeler. Et là, j'ai eu un de tes, des gars de ton équipe, et Alex, pour ne pas le nommer, et voilà, on a discuté. J'ai dit, ok, c'est bon, j'y vais. Je, sais, je savais que c'était le truc que je cherchais pour débloquer, euh, d'abord en équitation, à l'obstacle. J'avais pas mal de blocages où je n'arrivais pas à dépasser une certaine hauteur. Où dès qu'il fallait sauter un peu plus haut, voilà, je me crispais et je me suis dit bah voilà, ça, ça peut m'aider. C'était le, le fait qui t'a fait, euh, alors avant de franchir le pas, mais le fait qui t'a fait prendre cet appel, c'était euh, quel était ton, entre guillemets, mal-être avant d'entrer dans le programme je ne sais pas si c'était vraiment un mal-être, mais c'était l'envie d'aller de, de mmh. moi, euh, enfin vraiment dans une recherche de pourquoi tu mets des barrières toute seule, pourquoi tu... Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de moi, mmh. et mmh. je voulais juste trouver le, euh, voilà, le déclic qui faisait que j'allais passer au-delà au de tout ça quoi. Ok, et du coup, ouais, quand tu as pris euh, euh, bah, cet entretien qui était offert donc ouais. euh, le but de cet entretien à chaque fois c'est d'avoir un retour d'expérience des gens qui font l'entretien et de voir si tu peux rentrer parce que la déploitation bah, ce n'est pas fait pour tout le monde du coup euh, et en fait ce qu'il faut savoir pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui bah, c'est que chaque personne qui fait les entretiens sont des gens et 80% des gens de mon équipe aujourd'hui sont des, gens qui, des sportifs qui avaient des blocages et qui ont fait le programme et du coup qui aujourd'hui bah, ont envie de partager leur expérience et, et m'aider à développer la mission de la boîte. Donc euh, qu'est-ce qui t'a fait au téléphone avec euh, Alex justement euh, dit, Ok, c'est pour moi, j'y vais. J'avais deux a, deux appréhensions. Euh, c'était est-ce que moi je je suis pas une, une grande sportive de haut niveau et je voyais dans tout ce dont tu parlais c'était beaucoup des sportifs de haut mmh. niveau donc j'avais le le sentiment que c'était prétentieux de ma part d'avoir okay. cet appel. Voilà, ce qui a bien changé depuis, mais voilà, au départ, ouais, t'es qui, en fait, pour, pour aller à l'Académie de la haute performance, Noémie, sport, enfin, voilà, cavalière amateur. amateur. Donc, euh, et puis Alex assume, enfin, voilà, on a discuté, il m'a dit, mais t'es une performeuse, quoi. De toute façon, voilà, t'es quelqu'un qui a envie d'avancer, etc. Et, et notre discussion a fait que... D'une, J'ai eu un gros coup de cœur pour Alex dans notre discussion, dans notre échange. Je me suis dit, si les gens de l'académie sont comme lui, je vais vraiment franchement m'éclater. Okay. Je marche okay. un peu à l'affect aussi. Alors, du coup, voilà. Merci ah. Alex. <rire> ok. Euh, et du coup, en fait, euh, oui, ce que tu dis, en fait, c'est souvent quelque chose qui revient c'est les gens, ils disent, mais attends, je ne suis pas sportif de niveau et nous. Euh, ok on a des sportifs de haut niveau qui sont sur les listes du ministère de la jeunesse et des sports qui performent à niveau international oui on en a et en même temps nous ce qu'on recherche comme euh, performeur accompagné c'est des gens qui ont ce mindset, cette mentalité de, de vouloir se dépasser, d'aller plus loin et bah, d'exploser ses limites après qu'on soit à un niveau départemental ou olympique en fait peu importe euh, donc, euh, donc voilà rassurez-vous si, si vous voyez cette vidéo ouais. euh, ok du coup tu es rentré en programme euh, ben, et du coup qu'est ce qui a évolué depuis euh, que tu es, euh, wow, es rentré dans ce programme oh, qu'est ce qui a évolué de je vais te dire tout okay. <rire> C est... C est euh, on va partir de la base donc euh, à cheval euh, à cheval j'ai une je crois que j'ai explosé euh, intérieurement et que les gens commencent à le voir. Extérieurement, ça commence à se voir. Je suis plus à ma place à cheval. J'ai beaucoup moins peur de sauter. Okay. J'ai moins peur de plein de choses. Je suis plus à, euh, en accord avec mon cheval aussi. Donc déjà, euh, énorme, parce que si tu n'es pas en accord avec ton cheval, c'est séparation de corps, ça s'appelle. Mais vraiment, réellement, en fait. Mm -hmm. Donc déjà, euh, voilà, cheval, euh, je pense que dans ma vie professionnelle, il okay. y a eu plein de changements. Euh, et, et une certitude, quoi. Et dans ma vie perso, waouh! Wow. Voilà. Okay. Euh, ouais, je suis quelqu'un de très sociable en général. J'ai plein de gens autour de moi, euh, euh, mais je me laisse des fois envahir par plein de choses en me disant oui, mais tu dois les écouter ou tu dois être là ou tu dois machin. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. c est beaucoup, tout est plus naturel. Mon comportement est plus naturel avec les gens et, et j'ai pas de limite, quoi. Je, okay. je pense, euh, je le dis toujours avec bienveillance forcément je dis, bah, mais bah, tout est beaucoup plus équilibré en fait j'ai l'impression d'être beaucoup plus équilibré ça se voit peut-être pas là mais je te jure que j'ai l'impression d'être vachement plus équilibré <rire> ok bah, c'est et, euh, et justement là je voulais rebondir euh, sur le fait euh, le milieu professionnel donc, dans le recrutement c'est ça euh, voilà qu -ce qu'est-ce qu que ça apporte d'avoir cette philosophie de la dépolarisation euh, dans le, dans, ton, dans le milieu professionnel Alors, là j'ai envie de dire que c'est un peu le prix à payer c'est qu'il y a des choses que, que je perçois beaucoup plus vite mmh. et que je ne peux pas relever chez les gens et que je ne peux pas expliquer non plus par exemple voilà, quelqu'un, un candidat qui est super bon et moi je sens qu'il y a un truc qui mmh. va nous poser peut-être un souci et dans la boîte et dans les équipes etc. c'est difficile de dire faudrait aller creuser par là, mais je pense que ça, va, ça peut être un problème dans nos équipes. Du coup, tu dis rien, et puis tu vois qu'à un moment donné, ça pète. Et là, tu dis, bon, bah, je, je, je l'avais pressenti, ou ça, ça, ça touche vraiment. Euh, euh, je ne sais pas, écoute mieux les gens peut-être, ou tu as plus d'attention envers eux. Je ne sais pas comment l'expliquer vraiment. Enfin, ça m'est arrivé deux fois, et deux fois, c est, c est, c est, ça s'est avéré. Quoi. Et je sais pas, pas comment expliquer à mon chef que que j'ai un programme à part et que j'ai appris, à des... enfin, je pense qu'ils me regardait en disant, je pense qu'il n'est pas très lui, tu vois, à entendre ça. Donc, euh, voilà. Mais euh, j'ose peut-être plus de questions, donc je fais des entretiens plus qualitatifs. Et je pense que les gens que je reçois en entretien sentent aussi qu'ils n'ont qu pas un recruteur classique en, en phase 2. Et ça, euh, je pense que ça peut faire la différence. quand c'est des candidats qui sont très recherchés, parce que maintenant, le recrutement... Euh, ce plus les gens qui doivent te convaincre, c'est toi qui dois convaincre les gens que ta boîte c'est la meilleure. Okay. Ça a changé hein, en quelques années et, et donc on est face à on a tous nos concurrents hein, et donc ils ont, ils ont des appels de tous nos concurrents. C'est à nous d'être les meilleurs et okay. je pense que là, du coup, on a passé, ouais. Là, à, je sens que j'ai relevé le niveau et que les autres, ils peuvent s'accrocher, quoi. Ok. En tout cas, tu as l'air hyper centré quand tu le dis, donc ça sent que ce n'est pas du fake. Ouais. Euh, ok, du coup en fait ce que tu es en train de me dire c'est que um, et ça c'est vrai que c'est quelque chose avec les managers et les entrepreneurs qui sont là dans le recrutement de leur équipe bah, aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide il y a ouais. voilà, le système de valeur on capte très vite si, si ça a matché ou pas um, et sur du long terme si ça peut tenir même si on peut toujours se tromper et, et du coup ouais, tu, tu penses que dans ton métier, de ton point de vue, ça a été une plus-value le programme aussi ouais. Oui, c'est indéniable Ok et puis dans le rapport avec les gens avec qui je travaille hmm des gens qui... Enfin, j'ai le souvenir, je commence le programme et je commence à travailler avec une personne et je ne le supporte pas quoi. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Et je me dis, oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et en fait, je, grâce à la vidéo sur le système de valeur, je m'aperçois qu'en fait, on n'est juste pas sur le même système de valeur. Puis il est très orienté, résultat, argent, moi pas du tout. Et du coup, ça, au départ, ça ne marche pas. Et en fait, j'ai accepté de dire, ok, juste, on n'est pas sur le même système de valeur. Et Maintenant, on ne va plus travailler ensemble parce qu'il ne fait, il fait plus partie de mon équipe et c'est un grand regret parce qu'on s'est super éclaté. Quoi. Et on a très bien travaillé ensemble. OK, c'est-à-dire que d'une personne qui, à la base, tu ne supportes pas, ouais. avec la vidéo, boum, sur le système de valeur, et tu captes et aussi le, le, le travail de déployation qui est à côté, boum, ouais. à un moment donné, bah, ça se met à matcher avec quelqu'un avec qui ça ne matchait pas. Ouais. Non et ça aussi, c'est fou parce que c'est vraiment le genre de mec qui m'énerve j'ai 42 ans ça fait 42 ans que tout ce genre de mec m'énerve quoi okay. et paf, non bah non donc ça aussi énorme parce que j'ai bossé avec lui six mois quand même hein, donc euh... ok, voilà. okay bah, c'est top et, euh, cool. et du coup bah je sais pas si je te l'ai peut-être posé cette question tout à l'heure c'est aujourd'hui maintenant du coup comment bah, comment tu te sens dans la vie de au quotidien dans la vie de tous les jours je me sens à ma place Okay. à ma parfaite place ok bah, ça c'est top et euh, si... clair, mais... de quoi je sais pas si c'est clair mais bah, c'est clair c'est concis et, euh, et, et c est, c est, c est, voilà c'est comme ça que tu ressens et, et c'est top et du coup euh, si il euh, a quelqu'un qui regarde cette vidéo euh, voilà il hésite à rentrer dans le programme qu'est ce que qu'est ce que tu lui conseillerais qu'est ce que si tu devais recommander ce programme pourquoi tu le ferais euh... Juste, il faut être, je les préviendrai qu'il faut être prêt à travailler sur soi et à le vouloir. À vouloir se regarder un peu aussi, tu vois. Ouais. Euh, être prêt à tourner le dé. Ouais. Euh, mais que si on a ce, ce sentiment qu'on veut changer, qu'on qu qu s'auto-limite, qu'on a des choses, mais il faut pas, ben là, c'est le moment où il ne faut pas se limiter. Il faut y aller, il faut foncer. Pour ouais. moi, ça a été... Euh, ce n'est qu'un, euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais un expanseur de, de, de tout de, Voilà, c'est juste un multiplicateur de, de nos résultats et de, de ce qu'on est et, et voilà, il faut être prêt à l'assumer après, mais il ah, n'y a aucun problème. problème avec ça quoi. ok, et, euh, et c'est vrai que tu le dis, il faut, faut être prêt, c'est pour ça qu'on a ces entretiens téléphoniques avec ouais. gens, euh, en avance euh, pour valider qu'on est sûr d'apporter un résultat et, euh, et oui la question que j'ai oublié de te poser voilà tu te, tu te formes énormément sur différents domaines et notamment en préparation mentale où tu t'es formé moi c'est vrai qu'il y a des fois il y a des gens qui regardent à, à Pierre David à, à, un petit jeune, c'est qui encore avec ses nouveaux concepts et c'est intéressant de voir toutes les critiques qui peuvent passer en mode c'est un arnaqueur et du coup bah, toi <rire> qui, qui as été formé euh, sur différentes formations et du, et du moins une en préparation mentale qu'on ne m'aura pas euh, bah, c'est quoi la différence entre ce que tu as fait, euh, cette formation, et euh, ce que tu as vu dans le programme High euh, Performance Academy bah, Je dirais que les autres programmes de préparation mentale ne travaillent jamais sur l'identité. On travaille sur de la performance, du résultat, de la motivation, de plein de choses, mais finalement, on ne travaille pas sur qui on est. Et il n'y a que la dépolarisation qui le fait, ça, Leur partir de repartir de l'identité. Moi, je lis des trucs. Alors, du coup, ça devient compliqué parce que comme tu dis, les formations que je fais ailleurs, je lis des trucs… J'ai un peu du mal du coup parce que je me dis, ben bah, non, non, non, faut, c est, c est, non, si, si, faut... c'est ça qu'il faut faire. Alors que tout le monde dit, non, il ne faut pas, je sais pas, faut pas avoir un sur-ego il ne faut pas machin, il faut pas être persuadé, il ne faut pas être sûr. Ben, si, si, il faut y aller quoi. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et il y a comme ça que tu vas y aller quoi. Forcément oui c'est ça, il y a beaucoup de gens qui confondent avoir cette certitude et de, de s'exagérer et en effet, non, ça. on ne va pas s'exagérer mais si tu as envie d'aller là-bas, euh, bah, tu y vas quoi c'est ça et, et, euh... et ça, je trouve que dans la prépa mentale classique, tu ne le vois pas quoi on dit, il ne faut pas te fixer des objectifs au-delà de... enfin, de, trop euh, forte bah si bah si oui note ouais. mais parce qu'après, tu sais tu sais comment faire si ça n'arrive pas, c'est ça, tu n'es jamais dans la déception. Or, ouais. ils sont limités à... Oh, si ouais. tu fixes des objectifs trop loin tu vas être déçu parce que tu n'y arriveras pas. Ouais. Alors, qu'avec la dépolarisation, tu peux dire, bah, demain, je serai au JO de Paris en saut d'obstacle. Ça n'arrive pas, je sais. Enfin, Ce n'est pas grave. Quoi. Je serai ouais. hyper heureuse et tout ira bien. Quoi. Et, et il y aura... Exactement, c'est exactement ça, c'est que du coup, une fois qu'on a intégré sur nous la dépolarisation, bah, après, on ne peut plus avoir peur de perdre parce que ça ne vient même plus dans nos perceptions, l'échec. Et, et si le, notre objectif n'arrive pas sous la forme sous lequel on l'attendait, bah, on sait qu'il arrivera sous une, une autre forme qui va mieux nous servir dans notre système de valeurs. Exactement. Donc, cool. euh, la différence est énorme <rire> ouais. entre la prépa classique et, et la dépolarisation. Euh, voilà. Je n'ai pas à faire de... On dire trop, c'est voilà, juste ça. Quoi ouais ok et puis moi je ne dirais rien là dessus parce que voilà c'est mon truc la dépression, je, je, je sais ce qu'on qu fait et, et ce qui se fait ailleurs est déjà très bien et moi-même ça m'avait permis d'améliorer les choses en revanche je sais aujourd'hui qu'avec la déploitation on les transforme une bonne fois pour toutes et ça c'est vrai que c'est la différence ouais. hum, cool et si tu avais un dernier mot pour conclure cet entretien euh, gratitude merci et euh si les gens euh, voilà, hésitent, euh, allez-y enfin, allez au moins passer l'appel allez voir deux trois vidéos de ce petit gars que je trouvais très agaçant au départ et qui est maintenant euh, voilà, que j'ai un, un respect euh, immense euh, allez-y enfin, voilà, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas cool, ouais, merci et c'est clair qu'il y a toutes les vidéos sur Youtube on essaye d'en faire au, au maximum pour déjà apporter un maximum euh, en, en gratuit comme ça et après il y a aussi l'appel qui est offert et je pense que euh, ouais. rien rien qu'à voir l'appel, de toute façon que vous rentrez ou pas dans le programme je sais que des fois, ça m'est arrivé de recevoir des mails de gens qui ont juste fait l'appel ils ne pouvaient pas s'engager dans le programme ils étaient hyper contents parce que ça avait déjà apporté de la valeur donc ça c'est top ouais, allez jusqu'au minimum à cette étape après vous verrez ouais après il y aura plus de cartes en main pour se pour décider ok, super Noémie bah, écoute, merci, un grand merci pour ton témoignage et pour ta confiance aussi et puis c'est top à chaque fois de, de voir ces, cette évolution et ces évolutions et pour ceux qui ont la vidéo bah, pensez à réserver un appel et aussi de, de vous abonner à la chaîne et, et voilà, regardez toutes les vidéos qu'il y a ici pour faire un peu à la philosophie de l'académie voilà, allez, ciao, salut Noémie À très ouais, salut, salut Pierre, à bientôt